Bonjour, je suis Laurence, Warrior Zen de Cancer Guérison Cure. Euh, Aujourd'hui, je veux aborder quatre essentiels. Si jamais on découvre qu'on a un cancer, parfois on ne sait plus trop par où prendre les choses. En tout cas, il y a certaines personnes que je croise qui me posent des questions... Et je dirais que je me suis notée pour moi-même, parce que c'est ceux auxquels je repense moi chaque fois, si jamais je sens qu'il y a un degré d'urgence dans mon corps et que je dois réécouter de nouveau les choses. Donc je dirais que c'est déjà euh, ressentir pour soi-même, dans son corps, euh, quel est mon degré d'urgence. Parce que parfois on peut être dans le déni, puis tout d'un coup on redécouvre, on se dit « Ah non mais attends là, comment ça se fait que je n'ai pas vu ?» j'avais cette partie de mon corps qui est en train de m'alerter et de m'appeler euh, à regarder les choses. Donc, un, regardez pour moi. Bien sûr, le médecin me dit que c'est un degré top, euh, top ici, grave, ou moins grave, mais peut-être que euh, moi, je peux sentir que c'est encore plus urgent que ce que me dit le médecin, ou inversement, donc c'est vraiment entendre ce que moi, je ressens comme, comme degré. Euh, L'autre essentiel, c'est de, euh, de comprendre que si il arrive quelque chose dans le corps, c'est un symptôme, c'est un message d'alerte, et que s'il y a un message d'alerte, bah c'est qu'il qu y a besoin d'une un, écoute, d'une écoute attentive, et si on ne euh, se sent pas en capacité d'écouter soi-même, parce qu'on est peut-être un peu chamboulé émotionnellement et autres, euh, on peut se faire accompagner, hein, donc il y a des, des médecins pour écouter le corps, et des, euh, des thérapeutes qui font ce qu'on appelle... de la thérapie euh, pour écouter les, la communication cellulaire, voilà. les, mémo les mémoires cellulaires. Donc ça, c'est très important. Et l'autre chose, le point que je voulais aborder surtout, c'est qu'il faut comprendre que voilà, si y a un degré d'urgence, c'est qu'il y a besoin d'une détox au niveau du corps. C'est de comprendre que déjà, si on est arrivé là, s'il y a eu toute ce, cette matérialisation dans le corps d'un endroit qui fait mal, qui va pas bien, si c'est un cancer, si c'est autre, voilà. Et bien, c'est vraiment d'entendre euh, qu'il y a besoin d'une détox à tous les niveaux. Détox du corps, détox émotionnel, détox mental. Et là aussi, il faut peut-être se faire accompagner. Donc, euh, voilà, c'est vraiment d'entendre ça. Et ensuite, c'est de se dire, voilà, ok, j'ai entendu quel degré d'urgence c'était j'ai entendu, euh, est-ce que je suis capable ou pas d'écouter mon corps J'ai entendu qu'il y a un besoin de, de détox. Et par quel type de complément euh, alimentaire ou quel intervenant, quel spécialiste je dois aller voir euh, en fonction de ce, ce dont j'ai ressenti dans mon corps voilà. Parce que bien sûr, il y a les spécialistes qu'on voit, euh, le médecin traitant, les médecins qu'on euh, au fur et à mesure. Mais on peut ressentir qu'il y a un autre besoin d'écouter. Euh, ça peut être émotionnellement, euh, ça peut être le, le message, euh, quelque chose. Souvent, c'est aussi des, des fidélités familiales que l'on se transmet, qui finissent par se matérialiser dans, dans le corps. Voilà. Donc, les essentiels, c'est ça. Quel degré d'urgence en ce moment pour moi euh, Est-ce que j'ai besoin d'écouter Est-ce que je le fais seul ou accompagné par un spécialiste de mémoire cellulaire ou autre euh, comment j'organise ma détox est-ce que je ressens détox du corps, émotionnel, autre et euh, bah, par quoi je vais démarrer est-ce que je vais chercher des spécialistes, des compléments alimentaires euh, des naturopathes, des choses comme ça voilà, à très bientôt bonjour, avant de finir voilà, on va dire bonjour sinon le spécialiste, le petit chat bonjour